BOMBA avec les entreprises de différentes façons. Par exemple, si vous êtes un employeur et que suite à la pandémie, vous êtes inquiet de votre culture, donc euh, vous sentez qu'elle est un peu plus diluée, que le travail à distance a fait en sorte d'éloigner les gens, vos employés sont isolés, il faut vraiment créer une autre, euh, une autre culture, une autre ambiance de travail on peut vous accompagner là-dedans avec le Culture Book. C'est sûr que le Culture Book, vous pouvez voir justement un livrable, donc euh, un manuel en tant que tel qui est un livre de culture. Mais derrière ça, ce qui est intéressant, c'est tout l'accompagnement. On accompagne les hauts dirigeants, mais également les gestionnaires planchers et également les employés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie la culture avec notre analyse. Puis, on travaille avec vous en équipe pour créer une culture qui est un authentique on prend vos piliers, donc qu'est-ce qui vit réellement quotidiennement et par la suite, on vient vous former et vous outiller pour pouvoir amener une culture qui correspond à ce que vous voulez avoir euh, au quotidien avec vos employés.